Comme assistante sociale pour la Projumab, association pour la promotion des gémérages et de l'amitié entre les peuples, je travaille avec les familles vulnérables localisées dans le district de Houye au Rwanda. J'ai constaté qu'il y a un problème de la malnutrition. La malnutrition se manifeste sous forme de cocher au corps, caractérisé par la présence des œdèmes dans tout le corps, et de marasme qui se distingue par la maigrissomment extraordinaire, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Certains parents responsables de familles pauvres, par aux et rares, ne parviennent pas à donner d'une façon satisfaisante la nourriture convenable à leurs enfants. Pour assurer la guérison, les sensibilisations et les démonstrations sur la préparation d'une alimentation équilibrée sur fond. Comme des aliments protéiques, on peut avoir les haricots, le soja, la viande et les poissons. Pour les énergétiques, on prépare les pommes de terre, les patates douces, le manioc, le maïs, le et autres. En fait, pour avoir les protecteurs, on utilise les fruits comme les avocats, les bananes et mangues. Aussi, les légumes comme les amarantes et les carottes, les choux, les poivrons, les tomates et les aubergines. Pour combattre également la malnutrition, on aide à installer les jardins potagers pour que les familles récoltent les légumes d'une façon permanente. La plantation des arbres fruitiers comme les avocatiers, les maracujas, les pluniers de Japon et autres se font. Les des chèvres et des rapés se font aussi. Avec ces interventions, le changement économique, social et de la santé se manifeste.